Ma chère bien-aimée pour la vie, tout est fini. La paix est signée, on ne tue plus. Le clairon sonne le cessez-le-feu. Je suis à Aumont dans les Ardennes. T'en fais plus, je suis maintenant hors de danger. Meilleur douce caresse à vous tous. À toi, bon baiser et à bientôt. Marius. nos petits soldats, loin de tout le monde, sont là-bas, le temps dans la bataille, ils bravent la mitraille, ils ne pensent plus à rien qu'à tirer sur ces salvosiens, mais quand ils sont bourbeaux et qu'ils n'ont plus de plein beau,